Donc tu vois, en vérité, tes jeux l'ai déjà réalisé ces mots que tu avais prononcés. Je n'y ai... à ou plutôt la vérité, et que j'ai voulu oublier. vraiment, imprudemment, vivant dans une illusion. Impulsiment, apparemment, je ne peux continuer de cette façon. Alors, je vois comment on viendra ma toute dernière heure. Je ne t'en pas dire ce que j'ai sur le cœur. Ah, oui, quand mon heure viendra, tu ne seras pas là et je penserai à toi. Encore, encore, encore, plus fort, dis-le.